Bonjour à toi chers spectateurs, Desperida de Luciana Mazzetto et Vinicius Lopez. J'avoue avoir bien aimé le premier long métrage de ce duo brésilien qui avait le mérite de proposer quelque chose de très surprenant en étant à hauteur d'enfant et en mêlant beaucoup de genres. Et je dois avouer que ce deuxième film, qui semblait assez opposé finalement en termes de thématique ou même simplement en termes de traitement de personnages, me titillait quand même beaucoup et j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Anna est une jeune fille de 11 ans qui vient tout juste d'enterrer sa grand-mère en plein milieu des festivités du carnaval. Alors qu'elle, sa mère et sa tante font leur deuil, le passé va doucement ressurgir et révéler des secrets sur sa famille. C'est encore une fois un très joli film, bourré de défauts. Bourré de défauts parce que je pense profondément que Mazzetto et Lopez ont en tête quelque chose de très concret, et n'ont pas forcément soit le budget, soit l'ambition à la hauteur de ce qu'ils ont en tête. Parce que Despedida est un très beau film. Un beau film qui parle de thématiques extrêmement difficiles, comme l'était leur premier long-métrage, qui arrive à le montrer de manière très graphique, comme le faisait leur premier long-métrage, mais qui, on va pas se mentir, se perdent un petit peu dans une démarche où ça sonne comme très factice. Et à partir de là, je pense qu'il y a des spectateurs qui vont adhérer à la proposition et qui vont se dire « Waouh, ça tente des choses, c'est impressionnant, il y a de l'idée, c'est beau, etc. » Et il y en a d'autres, à mon avis, qui vont simplement se dire qu'on est devant l'exemple du film qui a tellement d'ambition que l'amateurisme n'en fait que ressortir encore plus. Et dans les deux cas, je peux comprendre. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé la proposition. J'ai trouvé que c'était entraînant, j'ai trouvé que c'était doux, j'ai trouvé que c'était très poétique, délicat, fantaisiste, sans jamais s'aventurer sur des terrains trop hasardeux. C'est un film qui joue beaucoup avec un esprit enfantin, mais qui mêle ça à une imagerie qui vraiment fait appel à des cauchemars qui hantent beaucoup d'adultes, je pense. Et je trouve que c'est très intelligemment fait au cœur d'un film où du coup, on se laisse doucement embarquer, où certes, il y a des moments où on va se dire, c'est pas maîtrisé, c'est pas complètement abouti. Mais pour autant, l'ensemble le tient à la route, et c'est peut-être ça tout simplement que j'ai envie de retenir. Jouer avec le mystère et la magie, le réalisme et le fantastique, la création d'une imagerie ou d'un imaginaire cinématographique unique et la simple envie de s'attarder sur des personnages, c'est parfois simplement cela qui permet à une œuvre de sonner comme un peu plus qu'un simple voyage dramatique et cinématographique. Luciana Mazzetto et Vinicius Lopez nous emportent dans un moment de cinéma qui sonne comme un petit conte généreux et efficace, qui ne va pas forcément plus loin que cela, mais qui réussit tout de même à merveille, à convaincre et à emporter le spectateur, le temps d'une œuvre douce, juste poétique comme il faut, mais qui peut-être a une imagerie tellement marquée qu'elle pourra en décontenancer plus d'un. En termes d'écriture, Mazzetto et Lopez basent vraiment l'entièreté de leur écriture sur cette idée d'aborder des thématiques d'adultes à hauteur d'enfant parce que je l'évoquerai ensuite, mais le film cherche vraiment à parler d'une famille, de ses démons, et de traiter ça avec le plus de radicalité possible et surtout le plus de maturité possible. Mais l'objectif reste quand même de mêler ça au cœur d'une aventure où une jeune fille va plonger dans un monde plus ou moins imaginaire, ça dépendra de l'angle qu'on choisit d'avoir en tant que spectateur et en termes d'interprétation, mais surtout c'est un univers dans lequel elle va réfléchir sur l'impact que la mort de cette grand-mère va avoir sur sa mère et sur sa tante. Donc à partir de là, on est sur des thématiques très matures. Mais derrière, on est sur un monde enfantin. On est sur un jeu avec des poupées, avec des animaux qui parlent, avec des lieux plus ou moins fantastiques, avec, on l'évoquera ensuite, une imagerie qui fait penser aux rêves, et parfois même aux cauchemars. Donc, le mélange de ces deux univers est très intelligemment fait et me rappelle beaucoup le travail qu'ils ont effectué sur leur premier métrage où pareil, ils mêlaient un univers avec un point de vue d'enfant mais en amenant des thématiques très fatalistes, très dures, très noires et ça pouvait même être très limite, notamment avec l'impression de ce père qui abandonnait ouvertement ses enfants. Et là, on est un peu sur le même objectif. C'est-à-dire que le but n'est pas de montrer l'abandon, mais au contraire de témoigner de à quel point ces personnages sont perdus dans un monde où finalement ils devraient être accrochés les uns aux autres. Et finalement, c'est dans un imaginaire qu'ils se rejoignent le plus. Et tout ça est très intéressant et très intelligemment fait. Bon, après, on peut avoir un peu la sensation d'être un peu perdu. On peut trouver ça un peu long, un peu hasardeux, un peu même bancal par moment notamment en termes de découpage mais je trouve que ça reste quand même très haletant, très intéressant et aussi très beau finalement. Mazeto et Lopez veulent jouer sur deux cartes assez évidentes dans la manière d'amener la base de leur narration, cherchant simplement à confronter à la fois le point de vue de cette jeune femme sur le deuil de sa grand-mère avec qui elle semblait avoir une certaine attache mais également une distance évidente. En amenant dans un premier temps cela, les scénaristes évoquent le mystère et le surnaturel pour ensuite accroche à cette dramaturgie le développement des thématiques entourant ce que la famille a vécu et a supporté alors que cet enfant ne pouvait réussir à voir cela, donnant lieu à un deuxième acte qui peut-être a un peu plus la sensation d'être convenu, mais semble tout aussi juste dans son acheminement des différentes protagonistes. En termes de mise en scène, Mazzetto et Lopez euh, choisissent encore une fois de convoquer un imaginaire qui fait appel à beaucoup de choses que le spectateur a l'habitude de connaître. C'est-à-dire ce jeu très intelligent entre Quelque chose de palpable, comme par exemple des déguisements, comme par exemple du stop motion aussi, ce que je trouvais très fort de mêler autant de technicité dans un seul film, et aussi simplement une imagerie qui va vraiment faire penser aux cauchemars et aux rêves qu'on a pu avoir étant plus jeune. Donc ça c'est très intéressant. Après, je l'évoquerai après, mais il y a des moments où ça fait un peu carton-pâte, quoi. ça fait un peu fait maison. Sauf qu'on a la sensation que c'est pas non plus complètement assumé. Donc du coup, on est un peu perdu face à ça. On se dit « Ah ouais, ça pourrait être très intéressant, ça fonctionne bien. » Et à d'autres moments, on est tout simplement en train de se dire « Ah, mais là, ça se voit que c'est un peu un effet pratique. » Et ça se voit en plus que c'est pas complètement réussi. Donc, c'est un peu dommage. Mais, par exemple, je reviens sur cette séquence en stop-motion avec des poupées. Elle est particulièrement bien faite. Et elle comble complètement son côté très factice en assumant tellement son imagerie que du coup, en tant que spectateur, on est en train de regarder ça. On se dit « Waouh, c'est un parti pris !» C'est pas parfait, mais c'est un parti-pris, un vrai parti-pris de cinéma. Et je trouve ça très intelligent parce que du coup, ça mêle plein de choses qu'en tant que spectateur, on pourrait facilement rejeter, mais on a quand même envie de les accepter parce qu'il y a une proposition. Donc c'est pour ça, je pointe du doigt des maladresses, mais en tant que tel, j'aurais envie de ramener en premier plan le fait que c'est une proposition de cinéma et une proposition qui plus est qui est assez audacieuse en termes de conception, en termes de création. Et c'est ça en fait qui me marque. C'est à quel point c'est finalement très audacieux pour quelque chose qui pourrait sonner comme très amateur. Les deux cinéastes brésiliens jouent sur plusieurs tableaux avec ce métrage, créant ainsi une identité forte à un moment de cinéma qui a une plastique et une patine si particulière que l'on ne peut le confondre avec rien d'autre, donnant ainsi à ce mélange de dessin et de réalisme, de fantaisie et de poésie, une atmosphère singulière. Bon après, comme évoqué avant, il y a des moments où l'on pourra sentir que le tout sonne comme un peu trop bizarre, voire même proche d'une forme d'amateurisme, n'apportant pas au spectateur ce qu'il aurait pu attendre d'un tel objet, mais donnant tout de même un petit quelque chose d'assez unique à ce moment de cinéma sortant clairement du commun. En termes de casting, celui-ci est vraiment bien, je trouve. Malgré quelques acteurs peut-être un peu enroulis. je pense notamment à Sandra Dani qui joue la grand-mère, enfin la tante, qui est pas vraiment réussie, je trouve. Euh, Ida Celina, par contre, dans le rôle de la grand-mère, est vraiment excellente. Patricia Soso, dans le rôle de la mère, est juste fantastique. Et après, on a vraiment des acteurs qui sont beaucoup plus de second plan. Mariela Dacruz, euh, Clemente Vescaí, Silvia Duarte, Andrés Barros, Kiko Ferraz. Tous ces acteurs-là sont vraiment plus en arrière-plan. Mais j'ai surtout envie de retenir l'actrice principale, qui était déjà présente dans le précédent métrage de Mazeto et Lopez, qui est ici très bien, vraiment excellente, et qui m'a vraiment happé totalement dans l'univers. La jeune Anaïs Grala-Wegner est une fantastique jeune femme que j'avais déjà eu le plaisir de découvrir mais qui me confirme surtout ici qu'elle possède un immense talent pour emporter un récit et lui donner de la puissance. Au bout du compte, Despedida est une proposition de cinéma. Encore une fois, je rappelle ça. Parce que il y a plein de maladresses. Des maladresses techniques, narratives, quelques acteurs qui ne sont pas tout à fait au point, mais ça reste une envie de nous embarquer dans un univers de nous proposer une plongée dans quelque chose d'atypique et sortant clairement de l'ordinaire. Qu'à partir de là, je pourrais vous pointer du doigt plein de choses qui ne fonctionnent pas dans le film. Ça n'enlève pas au fait que le long métrage a quelque chose d'intéressant, de passionnant, de prenant, de poétique, de doux, de délicat. Et c'est en plus porté par une jeune actrice très talentueuse. Donc Despedida de Lucia Damasetto et Vinicius Lopez, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Parce que ça reste, encore une fois, une proposition de cinéma. C'est bien, vous avez retenu le son. A plus